On est bien là? Bah écoute, on n'est pas au top ici, hein! Bah tu veux qu'on aille où? Bah on avait parlé d'un truc, J. tu connais ou pas? Non, c'est où ça? Bah c'est à la guerche, convivial et tout, tu vois! C'est pas aux vaincus Nantes là? Oui, c'est ça, tu connais! Ouais, un peu ça me dit quelque chose! Je veux qu'on aille voir là-bas sur place comment ça ouais. se passe parce qu'ici c'est pas terrible hein. voilà. j'ai mal au dos, mal aux abdos. Bah viens, bah, on y va alors. Ça sent le renard, ça sent la belette. Bah on y va alors. Allez c'est parti, on va voir un match ah, de va. foot. On va voir, allez, viens.